Découvrez l'applicatif Documents Unique. Accessible à partir de votre espace client, cet applicatif vous permet de réaliser votre évaluation des risques professionnels puis de construire votre plan de prévention. Avec cet applicatif, vous disposez d'un outil d'évaluation unique dans lequel sont intégrés les risques psychosociaux et les facteurs de pénibilité. Vous bénéficiez d'une vision complète de vos risques et vous pouvez déterminer un plan d'action global. Conçu avec et pour les collectivités territoriales et les établissements de santé, cet outil est adapté aux spécificités des métiers du secteur local et répond aux exigences réglementaires. Doté d'une grande souplesse d'utilisation, l'outil vous permet d'adapter l'arborescence de vos données à votre organisation. Sa particularité est de pouvoir traiter une masse importante de données qui peuvent être facilement déplacées et hiérarchisées en fonction de vos besoins ou de l'évolution de votre structure. Avec cet outil, en cas de regroupement de structures, intercommunalités, centres de gestion par exemple, l'évaluation des risques peut à la fois être administrée dans chaque collectivité et suivie de manière centralisée. Puissant et ingénieux, l'applicatif vous apporte de nombreuses fonctionnalités pratiques. Accédez avec précision à vos données grâce à un moteur de recherche performant et un système de filtre avancé. Bénéficiez de référentiels de danger intégrés ou créez vos propres référentiels. Définissez des profils utilisateurs variés selon le rôle de chacun à toutes les étapes de l'évaluation, consultation, saisie de données ou encore validation. Disposez de tableaux de bord détaillés et de multiples possibilités de requêtes pour réaliser des analyses statistiques multicritères. Organisez ainsi la restitution de vos données selon vos besoins. L'outil vous offre la possibilité de suivre efficacement vos plans d'action. L'applicatif document unique est un outil complet et puissant qui vous accompagne au quotidien dans le cadre de votre politique globale de prévention des risques. Pour en savoir plus, contactez notre permanence Conseil Prévention.